bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice en python alors cet exercice euh, pour faire cet exercice vous, donc, faut être au point sur euh, qu'est ce qu'une fonction comment on les utilise en python sur les listes donc euh, on va s'en servir pour représenter un tableau et enfin euh, sur ce qu'est euh, une assertion donc on regarde euh, l'énoncé alors il s'agit donc d'écrire euh, une fonction après en paramètre donc un tableau euh, voilà, la fonction qui s'appelle moyenne, elle prend un paramètre, un tableau. En fait, ce sera une liste, hein, et elle va nous donner comme résultat un float, donc un nombre à virgule. Donc ce sera la, la moyenne des entiers qui sont contenus euh, dans, le, dans le tableau. Et pour vérifier que notre fonction est bien écrite, on a trois assertions. Hein. Il faut que la moyenne de 1, ce soit 1. Il faut que la moyenne des sept premiers nombres, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce soit 4. Et la moyenne de 1 et de 2, ce soit 1.5. Donc ça, c'est les assertions qu'il va falloir euh, vérifier. Alors, donc l'objectif, euh, c'est calculer la moyenne des valeurs fournies. Donc là, euh, on va regarder un peu comment on fait ça euh, pour faire ce calcul. Hein. Quand j'ai une note, bah, je, quand j'ai un 1, je le divise par 1, ça me fait 1, c'est la moyenne. Là, j'ai les sept premiers euh, nombres, donc on, on fait l'addition de ces sept nombres et on divise par 7, ça me donne 4, la moyenne. Et euh, quand j'ai deux nombres, il faut aussi que je fasse la somme et après je divise par 2 pour obtenir euh, la moyenne donc ça c'est l'opération mathématique qu'on va devoir faire alors si on décompose un peu les étapes il va falloir qu'on calcule la somme des valeurs fournies on va placer ça dans une variable qu'on va appeler somme après il va falloir qu'on calcule le nombre de, des valeurs qui sont fournies on va placer ça dans une, vari... on va placer ça dans une variable qu'on va appeler euh, combien euh, on sait combien il est différent de 0 parce que euh, la liste elle ne peut pas être vide hein. c'est ce qu'on a dans l'énoncé, voilà, une liste d'entiers non vide. Alors ensuite, pour finir, on va faire la, la somme, et on va diviser par combien. Donc la division, elle est possible parce que c'est différent de 0. Et là, on obtient la moyenne, et c'est ce résultat-là qu'il faudra fournir. Donc, en entrée, une liste de nombres, on fournit ça à notre fonction moyenne qui va nous fournir la moyenne des nombres qui ont été fournis en entrée. Alors, on ouvre le programme qui est don donné avec l'énoncé. Voilà, on va l'exécuter. Donc là, ça ne passe pas, hein. la première assertion euh, échoue, hein. moyenne de 1, euh, ça ne marche pas. Alors, là, on va commencer, donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut calculer donc, une somme, on va dire que cette somme est euh, égale à 0 au début. Ensuite, on va falloir qu'on parcourt euh, notre, notre liste, donc on va faire un for, nb une table donc on prend les euh, tous les nombres qui sont dans le tableau et on va les rajouter euh, dans notre somme voilà. une fois qu'on a fait ça donc on a la, la somme de tous nos nombres il faut qu'on calcule combien on a de nombres donc ça c'est simplement la, la longueur de, de table ensuite on fait le calcul de la moyenne donc c'est euh, la division hein, de somme par combien et une fois qu'on a obtenu ce résultat donc on fait un return parce que c'est notre, notre résultat et on return moi arrivé à ce stade on fait fonctionner le programme on va voir si toutes les assertions euh, passent bien donc il fonctionne et euh, donc voilà c'est fini alors pour euh, pour être encore plus sûr, on va faire un petit print. Parce que comme les assertions sont passées, euh, on n'a aucun retour. Hein. Donc on va faire un petit bail Voilà. Donc on a bail Donc toutes les assertions sont passées. On est les champions du monde. On a, on a gagné. Alors après là, je vais vous montrer donc une, une deuxième manière de faire. Hein. Donc euh, c'est euh, si on connaît euh, un peu le, un petit peu plus Python, hein, on peut utiliser euh, une fonction euh, du module de maths. Donc, from math, on va importer une fonction qui s'appelle fsum, qui permet de calculer la, la somme. Donc, la fonction fsum va permettre de calculer la somme d'un un tableau. Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la somme de, du tableau, et on va le diviser par sa longueur. Alors, hop, je fais un cut. Voilà. Et tout le reste, on n'en a plus rien à faire. Donc on fait la somme du tableau, des éléments du tableau, et euh, on divise par la longueur. Donc on refait fonctionner pour voir si tout marche bien. Wonderful. Donc là, on est encore des champions du monde. On a résolu euh, l'exercice d'une deuxième, euh, deuxième façon. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.